Jodi a au moins faut chaque citoyen ta genye yon galil pou protéger tête yon ak fami yon nan d'Haïti parce que si les bandi yon attaquer yon ensemble yo t'ap ensemble avec zo yon, même Jean-Commandant Xavier tracé exemple ça peuple haïtien franchement yo pas kontli, pe yon pa t'ap pran chance seul policier ça pou quand elles fait une yon tornade yon goudou goudou sans pareil li rentre chef police ta avec ton 1 li levé stop figue la police li fait fieté pnh après un pile tan k'ap drive nan fatra et mettez l'espoir nan tête chaque haïtien en pile moun ap mande fouko est-ce que c'est un bon bagay? parce que nous yon, un en pile moun qui prend plaisir pour que yon publié photo policier ça Qui a vu ou sous dossier ça Mesdames, mademoiselles et messieurs, m'bral bon dossier nan bon petit mamit. M'bral mette limier sous. Gentil proverbe créole la dit, di diable bonjour, la manje ou. Pas di le bonjour, la manje ou. Allez voir pour yon policier. Si moun pas entre nan jandam non, ou comme sa, rale chez ou. Fou kon zami, il faut pas ou rentre la ou se yon plaisir. Tout ripota y sa ou nan bon timamite, sans retirer retire et sans mette.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 Maté yon nou te ge chans prezante ou yon ti kont. Et kont sa, ki c'était te, yon ti bonhomme kap le kay. Mais si a chak fanatik ki te komante, réponse la, c'est lamp, tête gridap. On batik krikrak pou nouvo kont nou genye. Gren mwen konstuyon pont Bakon di se pon politisye yo, mais se sel li même ki ka passé sou pon sa. Pa hésiter ki te eleman de réponse pa ou la nan commentaire la. Sa fait fè nou plézi. An pile an pile Mesdames, Marcelle et ces messieurs Paboricite on toujours dit le monde qui lâche pas faire révolution si ou dit ou faire révolution ou bataille pour que ou changer une situation faut ou pas peur mettez vie sous table Fok moun ki akompagné ou yotou, tout, yo, tou, yo mette vi mete sou tabla. Mais tout autant on chita wa plain, ou pa campé nan figi problème nan pou di m'ap rezoud ou, ou rete ou ap kouri pou li. Et mis c'est tant que problème nan li même, la vin pi grand. Tout autant ou pa chèche bon janm pour faire côté côté de là, côté peu de temps, pour mettre un d'ailleurs, de temps, ou passer un petit tétracycline, ou chercher un petit bandage pour passer sous lui, lit, et bien c'est tant que la marche c'est tant que la fait plus de dégâts. Je dis toujours dit ou pas, majorité dans nous, en tant que haïtiens, nous ne pouvons pas gens qui intelligent. Nous parions de les gens qui sont intelligent. le intelligents. Les gens sont ce n'est pas intelligent. Ou connaissez les autres gens. Intelligent, intelligent. Ça, c'est les gens qui créent un moyen pour le voler les Pour le bon sous-moun. Mais les gens qui sont intelligents, c'est les gens ce qui nous disent dit mon cher, si petit ça, c'est dans l'autre pays, il a gros gros Oui, Mais ça fait, il pas pas de monde. Il pas de gros bagailles. N'a privé sou sous dossier ça qu'aimait ça toujours. Après ça, commandant Seyid finit fin dans ton martin. Lui montrer à clair les haïtiens. Li, li tracer yon exemple pour dire quand la police l'a capable mette sécurité dans pays d'Haïti. Lui montrer à clair ses volontés monsieur yon pa Lui montrer chaque chagrin policier se yon tornade pour tête yon. Lui montrer chef la police, ça c'est une bêtise. La passer population. Li montrer que la police, pour qu'on parle capable, mettre sécurité dans le pays. yo capable capables de contrôler tout territoire. Lui même seulement pour col, les campels font tornade. Lui même seulement pour col, les campels font goudou goudou. Lui même seulement pour col, les campels les tremblaient la République. Mon cher. Après action ça m'a pas caché di ou. li nous, dossier intervention militaire n'a pas cherché depuis 1900 jamais, a, si nous genons volonté vraiment, nous sommes capables de sécurité dans le pays. Sans relez le Canada, sans relez les états unis sans relez la France, nous nous dit capables passer nous miser et puis on vont parler dans les cherché pour résoudre la crise. Mesdames, mademoiselles et messieurs, pourtant, Prenez 30 secondes seulement. Imagine, il y a 200 à 300 policiers qui sont comptés. Donc, les nantes qui ont une unité spécialisée, opération à faire, ils ont marché sous vacabon. à col ou à Sapat, pour mettre sécurité. Ce n'est pas petit c'est Petit. 300 tonnes. 300 goudou goudou, 300 tsunami. Ou voulez dire que il y a pas de sécurité. Donc, mon seul grand policier comme ça, quand elle mettait sous bonbon, va dans le pays. Ah, mon cher, ce n'est pas seulement lui qui a gagné. Il montre ou, charge l'autre, même jean Samavel qui en dedans la police. Gon paquet policiers qui prend formation à l'étranger. Mais comme étant donné dans le pays, nous avons des problèmes avec les gens qui ont des capacités, nous pas besoin de ça. Les gens qui sont nous pas besoin de mettre les côté, tandis que nous cherchons gens pour faire Tandis que les gens sont capables, efficaces. Mais nous pas besoin de comme ça. C'est et corrompu, nous besoin C'est ça qui fait nous participons pas de promotion pour nous. Eh bien, green policier ça qui fait action, ça, je ne pas cacher Il y un an pilote encore qui dans la police, qui capable de faire même gens, qui capable de faire plus que ça, qui prend même formation en elle. Mais à cause ces vagabonds, avec vagabonds, nous priorisons dans le pays. À cause... Dans tête de l'État, c'est volé à vicieux qui gagne. À cause de ces politiques que nous mettons devant dans toute le monde, eh bien, les gens ont la capacité de gagner, ils ont eu tout fait Si nous parlons de l'éclatement social, bien, c'est là pour nous commencer. Si nous parlons de révolution, c'est là pour nous commencer. Parce que dans le pays d'Haïti, il y a l'espoir, il y a bon gren, il y a là. Mais je vous dis, faut nous pas peu bons citoyens pour nous booster moun sa yo pour force faire noir capable démasquer en des dents pays ya. donc si que jodi jodiya ou capable bandi kap fait actualité comme ça tandis que des bons policier policiers yo n'a demandé intervention militaire ça montre que nous pas valoriser moun qui capable ce monde sans colonne vertébrale, nou nous besoin, nous besoin de Ariel Henry, nous besoin de Maître mécène nous besoin de Dr. scène nous besoin de Rosemont Pradel, nous besoin de Maniga, nous besoin de Mette Mette pour mettre tandis que Il y a des jeunes qui sont capables, qui sont capacités, qui sont capables de lever le camp de Mais nous faisons Souyo, nous, ne pas de au côtés et à chaque fois, y a une possibilité pour passer, nan dit, pas, hey, petit, parlons maintenant, nous, kachè kola pour yon patou Mais c'est quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire? Gèon t'y proverbe créole qui dit, la fime, pas chan m'levé sans défi. Dans le pays d'Haïti, toute action ou qui pose, ce n'est pas le premier jour, action passé hein? ce n'est pas le premier jour, Il hein? a planifié. En pile moune pose une question ça. Pour ça, policier a fait, nous avons un pile moune qui a publié photo policier. n'est pas bon, nous mettons en danger, nous sommes pas supposé faire ça. En pile moune, crime pour dire, mon cher, qui conseille ou à Qui sont à nan dossier ça Mesdames, mademoiselles et messieurs, nous même par Borisite, dans taxe 609, qui prend responsabilité, nous, à demain pour nous aider le pays, à, pour nous faire population à comprendre nos série de bagailles, pour nous ouvrir les yeux, pour nous dire, Za fait bouche ne pour boire de l'eau sentia ya. Za fait pour louga ou kap manger petit toi pour pas filer manchetou. tout. la la a li dit le pape cap manger petit toi. Ou a tandis que louga ou a sel. et puis louga ou alors pas qu'arriver sous lit. Nous même pas Borisite. Nous engage nous pour nous dire préférez nous libres. Ensemble avec ils ont sel pointet, ils ont GPT. ils ont pied cassé lieu pour me gagner des pieds mais puis dans l'esclavage tandis que me ca bataille me force pour me retirer tête dans la situation Nous même pas Boris qui engage nous dans travail affaire résiée nous pas supposé là-dedans affaire boucher pour de le sentia nous pas dans logique comme ça affaire plutôt nous l'aide nous là nous pas dans bagaille comme ça même chaque grain citoyen dans l'autre pays yo gendoa à la santé Yo gen droit à l'éducation. Yo gen droit pour que ge, pou yo gen électricité. Yo gen droit pour yo fonctionner sous belle route. Yo gen droit pour yo ait caillou pour yo été. Nous-mêmes tout nous c'est moun, nous pas kan Et pour ça yo fait, c'est pas ni croiser pied ou, ou attendre que la sortie dans ciel descende, mais c'est ou pour travail. Et même dans la Bible il dit, sous pas travail ou pas supposé manger. Travail, c'est la liberté. Donc si ou pas travail pour bagaille ou pas ka joindre. Travail pour la sécurité, travail pour la justice, travail pour mon éducation. Mais pour que nous jouions ça yo. un travail de conscience qui pou faite. une situation rivé non pays, faut pas permettre de vivre sous table faut pas peur parer devant diable faut garder le manger pour dire eh eh kou ça pas passer mais tout autant ou a cacher dans tout tout autant ou va courir pour lui Eh bien c'est tout autant la pensée puissant et c'est tout autant lui même la forme Eh bien frère c'est bien-aimé question -ce ça qui vienne joindre moi moi ouelle de façon? il y a des qui dit et eh bien L'en a présenté policière comme ça. L'en publié photo. Nous mettez en danger. Mais attention. L'en dit nous l'affirmer par qu'on le sans du fait. Bandi yon qui t'a attaqué policier. Sur les réseaux sociaux yon l'te oué photo. M'bakwe. Nous ne bat konel tout. Ça veut dire. Bandi ont même yo te toutes tout information e de policiers. Et si on ka debake la Kaili, yon y a plusieurs ensemble avec Gros Galil. Se n'est pas si si 45. Non, non, non, non. Non, non. C'est Gros Machelon, full automatique, rr, y a pas Il y a kidnappé, y violé et yon y a tué et quoi même si nous voulons, journée jodie si policier a pas fait action ça pour le défendre dignité, pour le défendre famille pour le défendre miel journée nous tout t'as dit oh bon dieu des sacs nous t'as posté sous statut nous t'as partagé sous telegram nous t'as partagé sous facebook nous t'as sur youtube nous t'as sous instagram nous t'as posté tout côté oh la police etc et puis après quelques jours nous chaque tape ma chanson avec tibouke bouke fle nous, avec tibale nou nous. Kote l'a été affectée, nous balè nous pousser fatra mette sous côté pas vrai, nous pousser fatra mette sous côté et puis nous vin déposer baleine pour faire le tap tout côté dans la République. Et puis immédiatement nous déposer déposer si j'ai avec bougia et avec le Nous chantez, nous prie, prie, prie, prie, sept coups de fonfat, trois coups de canon et puis nous bourre batte nous fin avel. Mais s'il si pose une action qui positif, qui monte moral, qui fait mon gel l'espoir, qui fait un pilote pral yo, prekosyo, pour aller ramasser pieds, prend précaution. C'est pour me dire mais qui fait. C'est pour me dire courage pour me dire mais qui fait. C'est pour me camper pour me dire mais qui fait. Dire, mais qui fait pendant lui-même la voyager sous moi, moi-même m'a protégé le tout. Parce que bandi qui te débarqué la Kaili, yon déjà konel. Mais s'il si pose une action qui bomba cap kachel, faut toute la société ou faut tout monde konel. Et si c'était de vol, elle te vol. Si c'était de kade, Jacques Li te fait dans la République, tout moun tap postel. Yon tap di gade Et moi e même, moun tap Vinnam, tap di de gade sablé moun sable mon da garçon bay garçon ça le méritait si ça fait le show à garder cherche un fil à ligature rouler dans des petits et puis marer un clé là dans ton temps passer tant que le deu ou pas ça seulement suffit si pour lui moi m't'a dit ça donc si mon foun action qui bon même faut l'm me caler mèm mettre la caille même pour le bon force énergie le gain la caille li ya. Nous gon deuxième de saline Nous gon deuxième muscade dans pays donc c'est normal pour me baler au champ c'est normal pour dire, me dire mais qui monde qui fait action pendant m'a dit ça moi-même tout m'a chercher pour me défendre tête moi et policiers qui non ya, rue là connait tout gon policiers qui sont font travail et eh bien après action ça faut ramasser camp figure ou pas quand dans la rue pendant on fait circulation et puis on chat bandi a bon si sou ces policiers formés sont sensibles à la gâchette. Z'amkinamouna, y a pas Bahoul pour faire bel garçon. Les sous-titres qu'il a fait vidéo, il a gouillé. Yo... Vio pas en danger, non? Pas vrai? Vio pas en danger. Mais qu'y a autour? Y a des trois bandits. Non ligne travail, ça y a te sement tes poulets. Protéger, accéder, vio en danger, pas vrai? Dime non. Eh, frère c'est ça bien aimés qui te m'explique ou yon bagay qui est extrêmement important. Joune jodi dit, qui sa fait bandit, vient sous moune comme ça. Frise sa so biene même capable de dire dans la période du valier. Même pour nan dans la famille, pour choisir une femme, pour choisir yon nom, une série de principes à respecter. Si, femme et femme, nèg kap de rentrer la il ge y a une génération qui te déroulée, qui petite fille, a, et pas rentrée dans la sa ras moun sa, ou se pa bon moun yo la sa la race bon la race de la race te tellement rivé loin de la de moun si de nan race 10 12 ans, parents déjà choisi dans la famille pour l'entrer le pape. Son koné soure meneg la se gado gado bon matin ou gen 10 ans ou gen 11 ans fe ka boujon n'entete et pouwe gon jeune garçon qui debake la kayou. Parents débarquent debake ensemble avec Milette. yo pote ak de naissance garçon en baye papa ou yo vin reto. Est-ce que vous comprenez? Donc les con ça si fami moun ça on volait parant pa resevwa ni tout le pape vini Et gasson tout avant le choisir femme pour le marier avant le choisir on femme pour di femme ça pral porter petite pour moi Des frères on presque marier jeune garçon pour voler poul Zone 5 6 ans jeune garçon en les li monton pied bois tout près, l'a suivi une femme, nan, l'a conversation. Comment l'a pas la maman? Comment l'a, la papa? Est-ce qu'elle c'est pas en femme, -ce qu femme, femme qui? Est-ce que femme ça pas une femme qui mal Est-ce qu'elle va pas le battre Kaila? Est-ce qu'elle va pas le faire devant famille? Les consa les poules pour le monter, pour lui senti Kaimoun qui en l'air, il a tombé cadassé, tombé Eh bien, garçon qui dans la cour pour gade garder qui ça fait pour lui père en l'air? Et vio konnwa jeune garçon la ou di descend a fait la di et tel m'vi je m'a regarder comment la prépondre grand moun Des fois al même ensemble avec femme nan. ti mais avant le pote tête lale al fou li l. Li investigation pou konn ki es moun sa ye. Est-ce qu'elle a ka ensemble avec elle? Est-ce qu'elle pa fait le honte dans la société? Et si tout fois nan famille ou go moun ki eh bien, même grand monde yon peuple haïtien qui sa yon konfè Yon konfè expédition de yon ti moun sa Fèl pas ti loin Parce que ti moun sa fè yon wont, Pis yon moun pa vle rentre nan fami yo Yon yo Yon pa vle respect yo te genye Nan komunote ya anko. Ou pa demander ki côté tout bon bagay sa yon passé eh bien, frères et sœurs bien aimés De pa du valier, moun pa respecte moun mon entre maman moune ja voulu l'autre là dou, ouais mbral pisse pisser côté mais c'est quoi l'histoire ouais tu vas aller m'a le pisser côté pour regarder une vidéo vous a le pisser côté ou na video, pral pise kote vle. la démocratie permet ou pisser côté ou Moune qui t'a la démocratie malheureusement population pour comparer il pas de assez de formation pour eux vous rappelez frères et frère bien-aimés notre cher président Jean-Bétrand Aristide pour camper dans cité Soleil il rallon bandi il dit aux policier pour bailler gang ça la main policier a dit non monsieur le président vous voulez la mais, l'armée vous la paix eh bien d'abord z'am qui illégal non mais là faut le déposer un pas Dis-moi, c'est force légale, m'a mette sécurité, m'a sécurisé, m'a protégé avec et puis pour m'a gang mais... la me. Donc, frères et sœurs bien-aimés, li pas obéi ensemble avec l'autre président. cest Dri, après quelques jours, ils ont joué un pile fatra, et ils ont violé les frères et sœurs bien-aimés. Eh bien, je ne à qui ça s'est passé ou pas ou j'en gang parce que c'est chaque si action ça yo nous quitter passé nous pas nou pa freiner yo nous pas faire manifestation pour dire hey, monsieur le président ou quand en connivance ensemble avec un paquet de qui illégal mon cher les confins quitter pouvoir moun sa yo nous pas qui yo mais la police a toujours été là faut institution ça nous traite ensemble avec respect Ce politicien, ou passé, ou prale, mais la police a prêté là tout autant pays d'Haïti existait. Population a pas balé les sons. Nous avons fait, hé hé À la présidente, qui est grenade, comment elle est là? La ne vous pas, caca! <laughs> non, présidente, qui grenade. Joseph Matel, il est arrivé. La jambe est au tant qu'on a une cigarette. Zam commandé pour la police. Plus passé des sangalils disparaît, Nous croiser pieds, nous. Bandi légal, yo, qui rivet. Eh, eh, Nous tout ap chanté, bandi légal, yo, qui rivet. Tandis que, nous pas senti bandi, yo, légal, en dedans la caille, nous. Nous pas senti bandi, yo, à n'importe l'heure, vini, yo, coco, co, yo, ouvay, yo, ouva, yo rentrer C'est comme si c'est eux mêmes qui paye, c'est comme si c'est eux mêmes qui te passe tout temps, yo, à travail, pour construire des chamcailles. Yo chanter bandi légal yo rivé. mon pa chammoi si au devant porte ou pa chammoi si au dans salon ou pa chammoi si au en dedans chambre kayou violer petit petitou. Ou accepter ou prendre comme ça. Jeune jodi a bandi ap casser commissariat bandit bandi ap soufflerté policier bandi ap traîner cadavre policier bandi abracher policier je chè ap manger reste policier attends on soldat dans la medaïti, d'haïti on bandi on monde ose bay soufflette Eh, femme ou a prêté à la traque <cười> avec haïti oui nous sans respect et puis journée jodi a n'apre l'mwaye n'ap Yon la pli, qui pou tombe, ma konne, sa la pli après le fais, lap tout passe, prenne tout ça, pa boye, pou bon yorete. Pa gen peyi sans sacrifice. Et si chak de sa, li nte fin pose, yon aksyon, li te cache, li te di, mais amis pas si ten non non, mes amis, mi na en danger. Se temps de palé de 1804. C'est tant de de parler de bataille de Vertière. Tout autant on caché cacher pour ennemi et c'est tout autant lui-même l'avancer sous. Journée jodi ya, par rapport ensemble avec action qui ya, M'a dit commandant Seïd, Mon cher, double vigilance. Mon cher, veille en haut, veille en bas. Parce que koné à te à piéger. un bandit au puissant. Si yon ka debake la kayou, ce n'est pas pour sans raison. Si yon capable de debake la kayou, ce n'est pas pour sans raison. Sou ka fin fait tout ça pour eh bien, metto à a couvert. Sou ka fin fait tout ça pour gade, metto en chat pente. Metto plus prudent. Peut nous avancer sous vacabo. Prudent Prudant c'est pas Mais pas marron pour yo. A yon marron, c'est tant qu'ou baye, Fosfè noir, c'est tant qu'ou bandi au côté pour yo mette pied yo metté vie en danger moi même vie vi pas mba en danger c'est besoin moi pas besoin pas moi c'est besoin moi même pas besoin pas moi l'aime vini chaque matin chaque soir pour m'a parler ensemble avec population gen bagay yo a cachot depuis 1900 jamais m'prend responsabilité m parce que m'dit non situation pas karete comme ça si journée jodi pour me au travail dans pays c'est coucher pour me coucher non petite pam, petit sommes et eh bien puis petit et bien c'est compétence qui pour faire rentrer nos boîtes l'état pour travailler, a travail mais c'est pas pour devant moi moi même pas mettre vie pam en danger on pas mettre vie pam en danger les maps regarder comment nèg a gang Comment il a gaspillé la vie jeune pour le river sénateur, pour le river député Eh bien, les gens qui même l'argent ensemble avec les qui a fait petite journée aujourd'hui, c'est pour me dire, mais qui route pour nous prendre Mais comment pour nous faire des choses Demain, si Dieu veut, si nous rêvons de gagner des leaders, eh bien, c'est depuis journée aujourd'hui pour nous travailler. C'est tout moun le monde dans pays qui a pris temps de causer ça. Le wap paysans, paysan continuer planter la terre n'cap faire importation après wow, moi même pas en danger si tout monde permettait vie au sous table là quelle situation a changé c'est pour dire quelle situation a changé si nous tout a pété courir si nous tout peut parler qui est qu'a parler pour nous les états unis le canada la france la République Dominicaine, tout le monde se intérêt à défendre, moi-même en tant que ke haïtien. Quel que soit côté rivé sous la terre. Même si je suis naturalisé, mais m toujours une origine haïtienne qui colé derrière Eh Eh bien, origine ça, femme bataille côté m'rive. rivé Eh bien, pour me faire fierté, pour me représenter pays et l'aime de parler des pays tout, pour moun envie pour me pas dire ah oh, ah, oh, là c'est gang, là c'est volé, là c'est 10, là c'est date. Mais lè m m'a parlé de au cap haïtien. Lèm kanpe m'a parlé de plage gelée. Lèm kanpe m'a parlé de forêt des -de pins. Lèm m'a parlé de port au prince. Lèm kanpe m'a parlé de labadie. Lèm kanpe m'a parlé de Kay jacmel. Même si moun yo poukò a lé. Mais bouy a dit qu'est-ce qui l'va m'enem? M'ta renmen visite paradis ça. Lèm parlé au de jacmel de bassemble. Je dis qu'est-ce m'envie al là. Mais ce n'est pas de fatra seulement. Ce n'est pas fatra seulement pour m'app montrer. Ce n'est pas gang seulement pour attendre Mouna mourir pas si par là. Pour sa fête, je ne j'en dis, eh bien, ou même, qui la qui comprenne, faut pas peu travail. Et si les ancêtres en cette y'ont peu travail, des salines pas toute inspiration ça pour mener en bataille jusqu'à l'indépendance. Moune qui lâche pas faire pays frères et sœurs bien-aimés m'a toujours dit nous ça donc si journée jodi a nan boîte, c'est coucher y'a coucher jeune femme c'est coucher coucher jeune garçon pou yon gagne accès ensemble avec yon mosso manje. manger li pa bon faut que c'est moun ki gen compétence moun ki honnête ki pou nan boite l'état yo Eh bien pour travailler ça fête. Moi-même, je moi ne dis pas tout, je suis un bon baïti pour devant parce que... Et ce n'est pas moi-même qui viens changer le pays. C'est pour me quitter la situation comme ça pendant ma plainte. Non, non, non, non. Il faut que les gens parlent. Il faut que les gens prennent Il faut que les gens financent. Il faut que le travail soit fait pour que la situation a change. Mais si nous tout a plainte, pendant que dit corruption, corruption, corruption, qui est-ce qui travaille pour jouer une solution à la corruption Blanc a travaillé pour nous, calézon yon tant sauce. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, commissaire, mettez sous mon garçon les patelons braille qui passe devant, force sensible à la gâchette, parce que pays ici là, nous plus fait propagande pour gang, nous plus fait promotion pour vous. À chaque fois y a bandit, tout y policier. nous tout a partagé. Ou pas ouais ça tel bandit fait. Mais si mon criminel. Mais quand un policier font bot sur C'est pour me dire bravo chef là. Continue. Ça fait le reprend confiance. Ça fait le sentir le gamin qui campait dans bon l'hôtel qu'a suivi. Ça fait l'autre policier autour tout, yon pour yon travail, y pour y au travail suspendu en ça fait ou rappeler l'autre policier, l'engagement te prend pour yo protéger aksevi. Ce n'est pas pour flaner sous TikTok, ce n'est pas pour camper, abtonne blanc qui nous passer au l'autre. Ou pas, à chaque fois chef policier ou bien porte parole police, vini l'abdou, avec les lè, mais goma la police, m'di si span di bêtise ça Qui est-ce qui empêche la police de grand Qui est-ce qui empêche l? Si gomoun qui empêche l, nous di qui est-ce qui empêche l, si blofe population. Qui est-ce qui empêche la police de gros moyens Qui est-ce qui empêche la police nou blanc, nou si nou blanc, de matériel Nous ne pouvons dire M. C'est blanc parce que nous indépendants. Si nous disons M. C'est blanc, cher acte de l'indépendance, si chaque 1er janvier avec un tigef, printé, printé, débarqué, mi panne, elle mettait devant des salilles, quel cas c'est pour nous Si l'esprit au gain pouvoir, si moi pouvoir, quel cas c'est pour nous toutes Il y qu'on est au financement avec nous. Mais si nous grand monde responsabilité grand monde nous grand monde pare ta grand monde Donc journée aujourd'hui les mais qui est-ce qui fait bon bagaille là c'est pour yon battre bravo quand pile monde dit mon cher si policier ça nous l'autre pays les conseils monter grade li ça fait dans pays là nous pas ka dit fuck, grade li monter et m'a clair ensemble avec les oué grand monde qui une bon action comme ça. nous pas camp ensemble pas bliez. Politiciens, y'o, phosphénois, y'o, moun kap travail pou gang toujou eté nan pays, moun kap déstabilisé, moun kap nage nan de l'eau tout y'o, l'ayo en green kon sa font action, et me y'o bat pepa ici, pou y'o diaboliser l', pou y'o déstabilisé l', pou y'o karatel karakter l'depilel tout vivant. Et la a éliminé l'a, pou y'o a éliminé l'ta kon qui te explique ou Si muscade pas sorti sauti tête li, Marie-Holène Gilles a transformé la gang déjà. Et si nous ne sommes pas trompe, si nous ne pas dit que le commissaire a un travail sérieux, la fenômeno, mon cher, non, pas bon, c'est l'occasion pour le révoquer comme ça. Il y a un homme commissaire pour le dire, et puis lui-même pour le river, pour planifier l'arrestation, bon, vacabon. Les Le commissaire a fini de maintenant mes Eh bien, qui s'est passer? Ou pas de Marie-Holène Gilles, carrément responsable, soi-disant, organisation de la pays, écrit. Mini-justice pour le dire, révoquer commissaire, faut commissaire dédommager famille victime, Qui est ce qui victime Qui est victim, ce qui est famille Je ne sais pas. Et tandis que ke quelques jours après, même Mini-justice, les États-Unis, le Canada prend le sanctionnel comme une monde qui gang dans le pays. Eh bien, Mariol, c'est pour dire, nous sommes tout, Est-ce qu'on a financé à tout Donc, si population, si nous ne nous pas de camper, et ça fait commissaire Muscade. Vin salier jour jour devant la société, c'est parce que le père peut mettre ville. Il dit, il mette ville en danger pour le protéger. Moonanip, eh bien Moonanip tout yo-même, yo a protégé ville. À chaque ombre qui passait, yo guetan et commissaire. l'ombre qui passait, ombre ça va, ombre qui condamne. Mais côté le fait? Mais qui est lié? Mais ça que soulie? Mais ça nouet? Yo bye commissaire information de l'ombre là seulement yo wèk e bien, sak fè sa. Si pie, wè k pase. Et bien ça fait ça si commissaire t'a les pieds il t'est ton côté même petite m'a pas ral m'a pas m'a dans m'a pas ral marcher pour wè comment m'a mettre sécurité. Et bien les comme ça nous tout tape dans même tête Eh Et bien elle dit lui même la protéger population, il mette ville sous table. Il dit ma bataille pour bon cause tout monde pas financer gang tout monde pas promote gang moi e même fom promote bon bagay, moi e même fom rale force positif là sous pays Eh bien regardez qui e sa kap passe dans ni vous Ou on dit pour révoquer et non seulement ça tout pour le dédommager Lofin révoquer qui est sous parlementaire est-ce que déjà à faire, est-ce qu'on a ki ge qui ki des capacités faire non y aurait mais les gangs tout côté puis on va écrire rapport le pays gang le gouvernement pas capable c'est toujours comme ça et puis comme la fête et kouem si nous vle pas haïtien journée aujourd'hui barbecue nous ge là si nous te konne barbecue bataille il tap mené en compte gang les partisans ensemble avec gang, si population te travail travail, elle commencé bay barbecue au champ, à espérance. espérance fait le faire des choses, si nous voulait les à li des patap transformer, faire des en chef de gang. Jamais. à faire des choses, qui ligne travail l'a population Population des choses, à faire l'a choses, comment la des choses, la même s'il il gouy école pa san batel tel bah t'ap capable mais tout autant ou bah a pral école by force fè nou pase et bien c'est tout autant il a envahi ou c'est tout autant il a multiplié mais sou mon ka mache sou ou ou gen zam nan men ou zam ki nan monnal pa tire chiko l'os chef même gen ou ka mete bandi a te, faut penser tout kap un coup de bal. faut penser tout et eh, sak nan men ou a tout c'est pas ni bra et eh, pas tibra li mettre li tire ni c'est pas cuidan se mette ou a couvert pendant que ou a mette pou yo. Et façon mette pou yo, façon a protége population, et bien yo même tout. Y a vine prè force, y a vine prè confiance nan ou même. Y a livré au baou. Y a koné les ou fin bon information de intel, ou a chèche koné intel, tel, ou pas partie de Chaque si bagay, chaque si détail, y a vine raconte ou, pa ganye kap passe nan zon nan, ou pas koné Pour la police prè formation, diverses vestleyo ki te paye l'étranger atant pour bandi qui pas même bran pharmacie et puis c'est comme ça pou yo mon pays yo dépatchal yo déprimer comme ça embager nous toutes, c'est parce que nous rété n'ab c'est parce que nous di quitter mêlèm c'est parce que n'ab di moi même pa le risquer vim ça veut dire ou préférez ab vivre tandis qu'on mouri au lieu de bataille pour vivre pour tout bon ou ab vivre sous terre ou son mork en vacances la vie ou renouveler chaque 24 heures mais préférez ou qu'on ou à vivre ensemble avec un sel pour y un sel gagner mais ou à vivre la vie créer la vie Peu pas ici ils trop lâche. Je n'ai -jou jamais ya. Le gars où qu'a mangé petit toi, faut pas peur camper pour garder le danger Et quand si nous vle, si jovenel Moïse te t'es peur les oligarques, s'il t'es peur parler, peur di bagailler. Malgré nous ouais, quantité ils t'êtes travail ils façon lou gourman ensemble ak yo yo assassiné yo pensait li comme une lettre à la poste j'ai été diaboliser les gens ont été en assassiné caractère depuis là ils pour jusqu'à kounya li continue à baigne les problèmes à chaque fois non jovenel t'es dans la république gien nèg mal dormi gien nèg prend jaré c'est pour montrer ou dans pays ya nou gien problème ensemble avec moun ki gien capacité nous peut valoriser ça qui bon nous peut faire promotion ça qui bon mais les mal là mais mes amis ou pas d'ande, ou pas ouais C'est nan valoriser fatra qui faut fatra monte comme ça C'est nan pas qu'embe balé qui faut ouais fatra monte sous nous mais si chaque le fatra pa avance, li on balé dans mon kakasel. cassel Gué des gros fatra qui kon devon, et puis ou fatra kakasel c'est balé mais façon que belle ou dit ou plier ou à pousser ou à retirer. Et bien, fatra a courir pour Mais si chaque lè nous nou chache ba lè fourre l'on côté ou Mais on mi fatra y pou passe sou kote. Gon lè la privan ba néon. Gon lè, bien se mouch wap toune, se ve wap toune sous pile fatra. Donc, mes chers compatriotes, frère maxem kap koutem, kon responsabilite nou. Mange pou mpe. Senan, pe de nous se gang. C'est n'en le peuple vidé, balle sous gang. C'est n'en le peuple sa gang mérité. qu'il faut à nous prenions gang, nous mettons tête pays. Nèg la financé gang, nous connaissons tel groupe gang ensemble avec elle. Et ça, nous parlons de sénateurs et tel. Et les qui tel groupe, oui. Et bien, nous avons plaint pour l'insécurité. Nous avons beaucoup d'insécurité derrière nous, vrai. L'insécurité n'a pas beaucoup piqué derrière nous, vrai. Vous ne vous attendez j'ai tel libéré tel chef gang. Où qu'on est dans la zone Où qu'on est dans la zone Bandis ça tellement tout eu Ou Où peut-on dénoncer Qui est-ce qui ouais, peut dénoncer pour On le va juge juger là, on ne va dans la zone. Ce n'est pas lui-même qui prend un coup de balle. Ce n'est pas lui-même qui a volé. Ce n'est pas lui-même qui a violé. Ce n'est pas Petit qui a violé. ou pas chercher le juge pour parler le mériter. Pour faire quitter le vacabond. Les gens qui travaillent la douane, yo ba li kite bal. Parce que les familles, les familles pas là, les petites pas là, ils ne ne sont pas là. Ils ne ne sont pas là. Ils pas là. ne sont pas que nous ne sont pas là. Ils là même gens ou connais ces blancs cap tout pis, ou connais ces blancs cap voler et puis si toute la cette journée ou invité pour vinn mettre sécurité toute la cette journée c'est lui même cap rentrer pour vinn heures. oreilles nous nous chaque mettait chita sous même table pour nous joindre entente nous sans honte nous hypocrites et s'il ne pas retirer ça sa non sans nous et kounya haiti a pas entrer dans sans son je me dit nous ça nous arrivons à un moment où nous cherchons à investir, c'est que pays pour l'investir. Si nous sommes après c'est vite tant qu'on n'a pas de plaisir, nous avons pour pouvoir sans crédit. Nous de richesse la donne, richesse grand vol au pas de cap à fin dévasté. Nous avons misère pour madame, désormais nous elles nous ah oui, euh, nous avons une belle plage, comme ça nous avons quelques villes, tous plein nous nous de trésor, wahrscheinlich... des tout débranché. Nous avons une belle comme ça nous avons une condition, tout faut acheter quelque chose de sale, mais il Palais à plein salopi, salopi, dérisoir, pour tout ça, les acheter. Nous avons plein salopi, salopi, dérisoir, pour tout ça, acheter. Des CVV plein salopi, salopi, dérisoir, pour tout ça, les acheter. Qui déguissoit pour que ça ne puisse acheter. Contre Ça fait même biou, l'état pas trouver ça triste, triste, triste. Mais faut que nous pour manger en ne pas être un bouquet surprise à son décision Et plein l'autre salle sous les HFM, pas poser une question Là on a plein salopis des dérisoire pour tes sacs il y y plein salopis des dérisoire pour te sacs acheté. Dans la douane plein salopis des dérisoire pour te sacs acheté. l'acheter Grimati plein salopis Salopie déguisoir, faut tout ça que peux acheter salopie, eh, salopie, salopie, yeah. salopie, déguisoire Tout le monde qui à salopie, salopie, salopie, salopie, salopie, s'il vous plaît. salopie, salopie, salopie, salopie, Salopi Salopi une fois, salopie, Salopie, salopie, salopi, yeah. salopi, salopi des D'ailleurs, pas, non, c'est En pile, dans a, a fait de non, plus. forte. Nah. Salopi, salopi, yeah. salopi, de dérisoire. Mesdames, mademoiselles et messieurs, insolite nous pour journée aujourd'hui. Ah. Ma l'église, franchement, est-ce que l'évangile a m'a dit tout ça? <laughs> hey, est-ce que l'évangile a m'a dit tout ça? Je suis oui. Chaque monde a que nan l'église. Si Jésus vini, qui est-ce qui t'a pris sèl Mais tellement de pas pris les papa. Je moto. pour la moto. Je suis prêt pour mon Predicate à capoulope, papa, ici. Mandez, m'da sauvé si j'ai été venu aujourd'hui. Aïe, predicate à capoulope. Rouge à l'entrée, papa, ici. Riana, chai, braille. C'est un petit code. Il s'en bat un petit code, Maestro qui t'a descendre nos codes, messieurs. Tête maestro arrive sous batterie avant pile. <laughs> Alors, trac vous la fait? a l'église là, oui, suive. Brah. Brah. Là, frère, c'est ce, c'est madame passe qui boulot. Salle de bras fait, la bon Dieu. Gouche madame Passe qu'on nous «Béni soit l'Éternel, alléluia. Bah, ma copine Madame passe. Alléluia, ah, ah, il fout. <laughs> ah bon? Ah. La va aussi. L'église, oui. Ah, ah <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <Come> On va faire petit On va faire Ah, le la Mais ça que l'évangile. mais l'évangile, donnez l'évangile. Oh oh, à l'église. il bien, son programme. Beaucoup chambre saisi comme ça. Oh, no. Tellement t'es gazin. Hein? Ouais, si Jésus te vient, aujourd'hui, hein? Ma cachette où? À peine le monde parler moi Même ma cachette, j'aime tellement faire le jazz. Les nouveaux côtés, le bas de dépression là. C'est tellement des choses qui faites et ou qu'on va mesdames mademoiselles et messieurs, yo week-end, était yo week-end. Et depuis week-end, n'arrivez wow. wow. c'est plaisir, gars. Waouh, waouh. Comment célibataire fait vivre? Faut regarder vidéo est ça. Est-ce ça pas qu'on ou veut pas vivre ça tout? Oh my God! Ouch! Mon Dieu! Mm, Tila go, t'as tibousson! Hahai! <laughs> hmm, Tila go en bas en bal jardin. Sami? Ah. Oh mon Dieu! Non! Wow! Alors dame, mon papa ici. Si fait trois pas, ou bouquet. Ou courir trop vite. Vous avez dit que je ne pas faire ça. faire ça pour me faire pour camper, pour dire non. Je ne vais pas faire ça. Je ne pas faire Je ou papa le fait journal. Je pas genou monde. genou joder... monde. genou la vivre lui comme. Hmm. Elle tout Je n'ai personne à qui, parler. je ne m'a pas tu peux là, monsieur, magasin dit, peux faire un monde de peux Je ne pas faire Qui pour fait Qui pour <laughs> hein? Pour faire anti sale pour des blades rouge, en laine en plafond et puis pour des petits fil pendier pour les mias et puis pour des petits bougies lumens pour des pétales pour des cabanes en blanc qui des petits coeurs qui des flèches ma car ti lago sayo pour me sandal sandale pou me gen allongé déjà pour marer pour kebe men dans cheveux pour m'a faire ti couridelle avait dit m'pakage moun ki pou di m faut kono a cette question de journal c'est moins qu'ap fait journal ensemble c'est que m'kap présenter journal m'pakage nous moun ki pou di ça avait dit là la la kay la gen produit moringa Ultra bon là là là tellement bon et puis bagage nous un garçon pour me Bali pour oh non non non non non il faut pas ici et ma continue n'a acheté pas du jusqu'à ce que je ne là parce qu'elle le bon l'on et l'emballage bon suppose acheter mais ton côté hein acheter le met ton côté parce que là j'aime gagner avait dit bagage nous monde qui pour faire si lago comme ça ensemble avec mais son papa il peut pas se gardait non où est pas Oh mon Dieu! Pour ma tu fasses feuille. Pour que pour pied pieds bois! Pour que tu la nature! Oh mon Dieu! Non non non ma ma ma Oh mon Pour Pour que la nature! Nuages! Les oiseaux du ciel! Kich, je ne vais pas la Je ne sais pas je Je ne vais pas t'as des suis la Je ne sais pas si à Je ne sais pas si je Je ne pas à la maison. Hey! <coughs> im konsa, im eh ouh, Mon Hé! là. Hé! Hé! Hé! Hé! Mbaka kouri Hé! garçon comme ça, Hé! Hé! pied. Hein, Hé! Hé! à courir dans Hé! comme ça. ça Hé! non Hé! non qui bois pile. faire ça me doula. Eh? Il semble que petit pieds de a ti pas un petit lago comme ça, m'a tout. Il y a des gens bon Dieu. Il y a des petit Il y Pour mes patients. Je ne pas comme ça. Pour mes patients, je ne vais trop faire des trop vite, comme ça. Maka je nous monde <mets> mes amis. Oh. Hein? Là nous pas ouais, m'a demandé fou ko koto pour pas venir présenter journal pour me dire nous mais <mets> <mets> Oh my god. Au courire trop vite. Ah, pour les yeux m'enlever comme ça. What's <laughs> hein? Oh, ça Zomi. On petit coup, encore. Oui, bah. Oui, oui, oui, oui, oui. Oh, My heart, my heart, my heart, breathing. Oh, vous avez bien pour kager encore. Ouh, elle là, pas. fond pas monde je ça pour' pas si je là là pas pas là, pas si là, on pas <rire> hein? pa pa. chérie, je chante, chante. Pourquoi la parole est-elle? Il y a une question de l'autre. Wow! L'assurance. Hein? Elle dit Je ne sais pas si elle a Quelle assurance! Je suis sauvé. Quel avant-goût si elle me donne. Alors, sans s'en à vivre dans l'amour. Né de l'Esprit baptisé de feu. Alléluia, que bon Dieu. Moi, je te sais, mon cantique. C'est mon histoire. Alléluia, je chante de sa gloire. Gloire, alléluia. Gloire au Sauveur. Gloire à l'éternel Mon Rédempteur. Mmh. En tout cas, Papa Isien. Ma bleve yon wash met soukem Pendant ma continue achete produit Moringa, ultra bonne mou mette la gentil proverbe la dit pas Patan dominant je ou poutan kabane le acheter produit ça. li ba bon ak endurance si boit la gen 15 comprimé la dan ou apre yon comprimé une heure à deux heures de temps avant même ou aller la relation li bon pour gasson ou kab leve tombe ou a prend produit ou fait kembe fia lpale, moun ki fè sik attention capable pren l... hmm. 80% produits naturel. Hein? Aïe aïe aïe, Dieu bon Dieu. Pour plus d'informations, pour acheter produits, si là, mettez la caillou. Pour ne pas faire au pas les gars mal, ou même cap tomber levé, pas hésiter. Écris ou bien Dans 5 14 8 86 97, 76 pour plus de détails. Mouen tout merci parce qu'on a suivi avec attention. Merci pour fidélité ou ak patience ou. Mouen pralé m'a quitté ou bra papa manje parce que c'est lui-même seul qui est capable de protéger ou. Bah ou la vie ak la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. Non pas m'se fou qu'on a croisé dans l'autre vidéo. Au revoir à la prochaine. Bisou bisou. One love.